Voici ce que vous recevez quand vous commandez une mer de June. Donc, il y a à l'intérieur la pellicule gélatineuse, ainsi que le liquide, qui est la culture liquide, qui va vous permettre que ça, ça marche super bien. La taille de la mer ne compte pas, des fois on a des questions par rapport à ça. Même que des mers trop grosses, c'est pas bon, parce que c'est pas si actif que ça. C'est vraiment le liquide qui compte et on préfère, on a les meilleurs résultats avec des plus petites mers. Ne vous inquiétez pas, si vous commandez en plein hiver et qu'il fait moins 25 dehors, euh, même si elle gèle, on va trouver une solution, on va vous en renvoyer une. Ça arrive extrêmement rarement cependant. Le transport se fait à température pièce la plupart du temps. Donc, ne euh, vous inquiétez pas avec ça. Euh, donc, le june, c'est un kombucha fait à base de miel. Ça se fait super facilement. Regardez la petite recette de réactivation. Il va falloir l'acidifier un petit peu votre mère. C'est indiqué sur notre site internet. Bonne fermentation.